Eh bien, nous sommes de retour après avoir installé notre Monique Ange dans le petit salon avec un jus frais, n'est-ce pas, avec de quoi grignoter. Non, je vois les regards Ne me regardez pas, vous aussi, vous aurez de tout à l'heure. C'est ainsi que ça se passe chez nous, n'est-ce pas, ma mère, <rire> Eh bien, nous y allons, on continue avec Kélia, Kélia Jean, qui est une choriste, on dit ça, hein. Oui, c'est ça, une choriste, oui. Et, attendez, j'ai un, un mot aussi que j'ai pas. Pupitre. Alors voilà, Kélia, c'est quoi votre pupitre? Alors, je fais partie du pupitre des Sopranes. Mmh. Voilà. Ah, une petite voix euh... un peu euh, très fine. Oh, mmh. oui, oui! Euh, je sais que ténor, parce qu'un jour, quelqu'un m'avait fait chanter, m'avait dit, toi, tu es ténor. Alors, pour les ténors, on va mmh. plus... Euh, donner ça au pupitre des, des garçons. Voilà les pas hommes. Le à des voilà les hommes. Voilà ou bariton et pour les femmes c'est euh, ja, soprane ja, ou alto. Ja. Voilà. Je peu <rire> hein, les titres, les noms, mais je ne savais pas qu'on disait pupitre. Alors là on était bien caché. C'est donc, c'est quoi ta voix euh, C'est du quoi euh, Où est-ce qu'on peut te et eh bien en tout cas, je suis mm -hmm. heureuse de vous recevoir aujourd'hui sur ETV, la télé que vous avez choisie, que vous regardez sur la box SFR, mais aussi en replay www.etv.gp pour ceux qui n'auront pas le temps de s'asseoir devant leur téléviseur. Nous recevons avec Elia, M. Rodrigue Hertin va dire, c'est bon c'est vraiment bon parce que ça fait des années en plus que je connais. Et euh, elle est, il est avec nous là pour parler des anciens. Mais juste avant cela, pour parler de cette chorale du cœur, de ce que vous avez connu, Rodrigue, et comment vous sentez les choses aujourd'hui, nous allons continuer avec vous. Quelle est votre occupation, ou vos préoccupations d'aujourd'hui, au sein de cette, euh, cette association GCS, famille alors, euh, premièrement, je fais partie euh, de la chorale des juniors, mmh. donc GCS Junior. Oui. Euh, il faudrait savoir que le 20 novembre 2022, nous avons fêté nos 5 ans. Mmh. Voilà, donc ça fait 5 ans que GCS Junior existe mmh. et euh, c'est... C'est un plaisir de faire partie de ce, de ce groupe. De, de ce petit groupe. Voilà, de ce groupe petit quoi. groupe euh, mmh. qui est quand même dirigé par euh, Samantha Jean-Chaubradi. Mmh. Elle est euh, également choriste au sein de GCS. Voilà. Et euh, je fais également partie de cette même chorale, GCS. Mmh. Voilà. Voilà. Donc, c'est une famille. Voilà, Donc c'est pour ça qu'on appelle la, Alors, la famille parce qu'il mmh. y a ce, ce va-et-vient entre GCS, GCS Junior, mmh. plus certains membres de GCS avec les juniors que oui. certains membres de ju des juniors avec GCS. avec GCS. Voilà. Alors, si j'ai compris, euh, je, je comprends bien plutôt, vous êtes dans, dans mm -hmm. le secteur communication. C'est ça. Oui. <rire> oui. ça. Nous nous alors la communication pour vous, euh, Kenya, passe par quoi? Qu'avez-vous comme outil? Vous écrivez toujours, vous faites du courrier, vous... <rire> Pas <rire> pourquoi <Dites -moi>. pas? <rire> non, pourquoi. Tant qu qu'on y est. Euh, voilà, donc euh, ce serait plus euh, au niveau des réseaux sociaux. Mm -hmm. Donc euh, <rire> mm -hmm. donc euh, Facebook. Euh, Alors, moi Inf qui ne suis pas trop aux réseaux sociaux, comment je fais pour savoir, pour être à la page? Pour donc, savoir ce que vous faites? Eh ben tapez tout simplement notre nom. Donc, soit Gospel Celebration mm -hmm. Singers. Voilà. Mm -hmm. Donc, ça, c'est pour GCS. Mm -hmm. Et nous, de notre côté, ça serait GCS Junior. Bon. Voilà. Alors, les informations que vous avez là, notez-les, parce que moi, je ne pouvais pas vous les redire. Pour savoir ce que propose cette association GCS Family, euh, un groupe de gospel, Karim Voice, eh bien, vous tapez sur les réseaux sociaux GCS Family. Non. On tape sur les réseaux sociaux ouais, ça, Gospel Celebration Singers. Singers. Mm -hmm ça c'est pour GCS, entièrement, on Voilà, entièrement, voilà, donc que ce soit pour Facebook et Instagram, mm -hmm. et pour les juniors, ça sera GCS Junior, D'accord, voilà. alors vous avez tout compris, je ne vais pas répéter, <rire> sinon je vais vous embrouiller dans la mesure où moi je ne, pas, je ne serai pas comme ça, je prendrai mon téléphone, parce que j'ai le téléphone, et j'appellerai Monique Ange, ou alors j'appellerai Rodrigue, ou j'appellerai Kélia, Allez-y, n'hésitez surtout pas à le faire parce que tout passe par les réseaux aujourd'hui. Même si on boude un peu, moi je boude un peu les réseaux, je vous le dis franchement. Mais euh, allez-y, comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir les bonnes informations et quelquefois même payer les places de concert, etc. Effectivement. En ligne. Alors, parlez-nous de ce concert. Avant juste euh, avant que je n'attaque euh, Rodrigue, euh, le concert, donc, comme nous l'a dit Monique Ange, la directrice de euh, GCS Family, mm -hmm. euh, se déroulera le 26 novembre 2022 à 19h30 au Palais des Sports, Laura Flessel il euh, y a un titre je pense que vous avez appelé cela la voix des anges c'est ça le titre de ce concert il n'y a pas de titre donc la voix des anges c'est quoi oui parce que je, je vais expliquer cette affiche -là. oui effectivement ben, c'est avec euh, la mairie mm -hmm. voilà Donc euh, la, mairie la mairie de Petitbourg c'est ça très bien. donc c'est pour ça que vous avez appelé ça la voix des anges c'est ça c'est la, la mairie qui, euh, qui, est, pour, euh, qui est partenaire, voilà, de, partenaire ce, voilà, de, de, ce de ce concert. Donc, euh, vous avez d'autres partenaires hein, qui sont là. Hein, je ne peux pas les voir parce que ça m'a fait mais je vois que vous en avez plein. Et, Saki euh, okay. ça qui, qui, en gros, on qu'est dit, I.U.S.C.F.A. vous avez Radio Vie Meilleure, mm -hmm. Talama en Pavoué, Talamake C.L.C. et là, Talama KCOM. Alors, pour les autres partenaires, vous inquiétez pas, la bande sera au sein de l'émission, vous allez pouvoir voir qui est derrière cette belle manifestation aux côtés de cette association. Alors, prenez le temps de nous regarder. Si vous n'avez pas le temps de le faire, allez sur Internet, regardez, mettez pause, revenez pour voir un peu les partenaires qui les accompagnent, parce que Nyon, 10, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sans compter, ça nous pavouait en les papiers là. Voilà. Effectivement, je voulais donner une précision concernant mm -hmm. la Voix des Anges. Mm -hmm. Donc en fait, euh, au, au niveau de la mairie de Petitbourg, tout le mois de novembre, ouais. c'est le mois de la Voix des Anges. Donc euh, il y a euh, une, une collaboration vis-à-vis -vis de plusieurs chorales mm -hmm. et nous clôturons, je pense, euh, ce mois mm -hmm. euh, avec... Nous commençons, pardon, mm -hmm. nous commençons plutôt avec euh, GCS, le concert de GCS concert. Family. Très, très bien, à la salle loire Fessel. Donc, du 26 novembre mm -hmm. au 27 Allez décembre. Allez-y, on vous entend, dites-moi. Non, non, dites donc, carrément. Du 26 novembre oui. au 25 décembre. Au 25 décembre. D'accord. Elle est, elle est là, hein. je vous ai dit qu'elle a été se restaurer, mm -hmm. mais elle a un, peu un petit peu de force elle est... <rire> Voilà, donc n'hésitez pas, hein. vous, même si on ne vous voit pas, vous a tout à l'heure. Le mois de la voix des, des anges. Ça réunit tous les. D'accord. Et ça, ça, ça réunit euh, tous, les... par... mmh, réuni tous les choristes de la toute de la, la chorale de la, chorale région. De la région. Voilà, c'est super. Mais ils ont fait des bonbités là. C'est magnifique. Alors, euh, euh, ce concert sera du 26 au ou alors du 26-26. Le 26. 26, 26. 26. D'accord. D'accord. Et le 27, mm -hmm. bien sûr, c'est pense que c'est clairement. Voilà, il y a une masterclass, mm -hmm. voilà, le 27 dès 10h, dirigée par, bien sûr, l'artiste invité Jonathan mm -hmm. Nelson. À part le nom de même. Jonathan Nelson, il est, il est où, Rodrigue Vous le connaissez bien euh, Oui, je, je l'ai connu par la voix de. de, de, de, de. C'est GSS? GSS Non, non, non. C'est GSS? G... GSS. GSS Non, je le connais <rire> sur euh, YouTube. Mm -hmm. YouTube, YouTube. Bah oui, il est aussi sur Instagram, oui, je oui, précise. Aussi, <rire> ouais. Alors pour ceux qui veulent connaître son parcours, qui veulent savoir qui il est, ils peuvent aller sur YouTube et sur Instagram, ils tape son nom, euh, Jonathan... Jonathan Nelson. Nelson. C'est ça. Aussi, so on tape son nom, voilà. Effectivement. Non, je, je, je ne sais pas si vous voulez qu'on partage l'addition, mais je suis d'accord. Vous pouvez y aller, continuer à les citer, et nous, nous enverrons la facture. <rires> donc il a dit Google, il a dit Google, YouTube, Instagram. Hein. Les donc, réseaux sociaux. Le, le, le, les réseaux sociaux. Non, non. papa, papa écouté. il dit YouTube, Google et Instagram. Jonathan Nelson qui sera donc euh, en concert avec toute cette belle chorale et toute son équipe le 26 novembre 2022 à 19h30, palais des sports Laura Flessel. Donc pour venir, euh, revenir aux anciens euh, nous avons cette charmante personne qui représente très bien sa catégorie, attention Elle représente très bien sa catégorie, merci merci pour tous ceux qui ne sont pas là et qui, qui est, euh, vous, vous avez ici là. Euh, Rodrigue est-ce que vous en ferez autant Ah, je ne sais pas, je vais essayer eh ben, Essayons, <rire> essayons. Alors depuis quand êtes-vous là j'ai fait partie de la chorale. Euh, ça fait pas mal d'années, plus de dix ans. ans. Dix ans. Avant, mm -hmm. anciennement, je, je chantais dans la chorale. Mm -hmm. Gospel. Euh, Code singles. La première chorale en, en, en Avec euh, Madame Monique. Voilà. Euh, Monique. Donc, Et avant la chorale, il y avait un petit groupe qui s'appelait Ebenezer. Mm -hmm. Donc, elle, elle aime bien travailler comme cela, alors euh, Monique. Voilà. Elle, elle aime bien mettre euh, au sein du groupe notre groupe pour les faire. Proliférer pour les voilà. faire euh, évoluer mais bon un ah, morceau morceau madame mais il va falloir oui. prendre du temps pour ah, parler avec vous parce que vous avez tellement non il va falloir qu'on prenne du temps là aujourd'hui il il ils les ont, les ont la chance. Un livre, ouais, parce ah non mais il faut pas que, faut pas laisser ce savoir là s'endormir là hein. il faut mmh. vraiment la suivre une journée voir ce qu'elle fait mettre la caméra ouais. parler avec regarder évoluer parce qu'il y a des gens comme ça que nous perdons de vue après Exactement. et on va dire ouais mais choses non non le travail se fera. J'ai deux personnes à mettre sur mon cahier. Monique Ange serait la deuxième. J'ai eu vent de quelqu'un qui fait des choses extraordinaires avant-hier avec Patrick Nérini. Mais euh, on le fera. Mo Murphy, euh, euh, tu entends, hein Nous n'y travaillons pour nous faire. Mais, mais, mais, mais, euh, qui c'est qui voudrait rajouter quelque chose Nous en sommes à combien, Murphy, là Il ne faut pas qu'on perde notre fil quand même. Eh bien, on a le temps. Alors, qu qu'est-ce qu que vous voudriez dire, euh, euh, Rodrigue, par rapport à cette association euh, qu'est-ce que je veux dire Pas de débat. Non, non. Lors qu'on dépa le thèse, aventure, c très éloquent. Que... <rire> non, c'est une, une belle aventure oui. que... qui est très excitante. Que... Mm -hmm. voilà. Il faut, il faut il continuer. Faut... Et puis est-ce qu'on peut faire un appel Est-ce qu'on peut dire aux jeunes venez Oui, bien sûr, j'invite hein? tout le monde à de ah, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ah oui, ou, bien sûr. Tu <rire> vas <vois> comme <que rire> il dit. Naquelier aussi. et puis voilà. Ça sera une belle aventure. Comment ça se passe vont pas recruter. Pour, être, pour faire partie de cette chorale, on fait comment On, on envoie un courrier, il faut être parrainé par quelqu'un, comment ça se passe Je Qu'il Qu y a <rire> <la morale. rire> Alors en soi, pour faire partie de cette chorale, il y a des auditions mm -hmm. et euh, on, on fait en sorte de joindre Monica Angertin cité. Mm -hmm. euh, pour faire partie de GCS et pour faire partie de GCS Junior, ce sera Samantha Jean Chobradi. Donc, il n'y a pas besoin d'être parrainé par quelqu'un. Parce mm. qu'il y a des gens qui disent qu'il mm. faut être coopté pour entrer. Non, pas, pas du tout. Donc, ils viennent, euh, ils, ils appellent. Voilà. Alors, pour entrer en contact avec ces personnes responsables euh, du recrutement, si on peut appeler cela ici, <rire> est-ce qu'il y a un numéro de téléphone Alors, Alors je vous le donne de oui. suite. mon pour téléphone. Monique, on n'est pas au cœur. 47. 0690. 40. 47. 40. 47, 40. 0840. 08 40. 40. 40. Ça c'est pour Monique Angertin, c'est. Monique. Monique. Et mm -hmm. pour, et euh, sur... pour euh, Samantha Jean Chobradi, mm -hmm. ce sera 06 90 91 31 oui. 95. 91 31 95. Alors vous avez les deux numéros de téléphone. 06 0690 47 08 40 pour madame Monique Ange et pour madame Samantha Sobradi, c'est ça Chobradi. Chobradi, 06 90 91 31 95. Voilà. Et pour elle. toute personne justement qui n'a pas eu le temps de noter les numéros, vous pouvez essayer de joindre sur les réseaux sociaux mmh. et les personnes de la communication feront remonter plus haut. Ben voilà, c'est ça, les réseaux sociaux. Allez-y, vous vous souviendrez de, du nom de l'association, c'est c'est non. GCS. L'association Caribe Voices. ah ben ça nous va voilà. parler d'état, là, la fin, nous marquer bien, c'est important. C'est ça, l'association Caribe Voices. Et mm -hmm. en fait, c'est euh, GCS et GCS Junior n'existent pas mm -hmm. juridiquement, c'est qui existe. D'accord, quand on cherche l'association, c'est ça. Donc, très très bien, Monique Ange. Nous avons bien compris que là, si vous voulez joindre les deux ou alors chercher les deux en association, il faudrait passer par Carib Voice oui. Voices oui. séparément. Et on a quand même les informations. On peut quand même se diriger sur. Euh, sur la chorale. Alors, cette chorale qui a deux, pratiquement 200 membres, peut-être même plus, maintenant, parce que je sais que vous êtes chez vous et que vous avez envie de faire partie de ces, de, de, de ces voix, eh bien, je peux dire que vous êtes bien plus nombreux. Aussi, voilà, ceux qui ne veulent pas chanter forcément ils ont, et, et peuvent faire partie. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, c'est ça c'est ça, eh bien, faire avoir... partie de la communication justement. Eh bien, nous ah, allons nous la nous revoir. Parce que je, <rire> je sens que nous allons nous revoir pour parler de tout ce que vous proposez, de tout ce qu'on pourrait faire avec vous. Et de, des partenaires que vous auriez aimé avoir, parce que là il y en a 10 ou euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui. Moi je fais partie du pépite des ténors. Pépite des ténors. comme moi ah. alors, ténor. On pousse la chansonnette. Non, non, non, qu'on chante donc voilà nous avons encore un petit peu de temps et je ne veux pas dépasser sinon il va falloir que vous puissiez me raccompagner encore 15 minutes non, je vais voir, il me reste une minute. Une minute, vous voulez partager. Alors, on rappelle, hein, très important, on rappelle ce rendez-vous. Allez-y, rappelez vos rendez-vous, rappelez le numéro de téléphone, rappelez les tickets. Euh, dites où c'est vendu. Je vous laisse la parole. Ok, alors, euh, samedi qui vient, donc samedi 26 novembre, à la salle Laura Flessel de Petitbourg, nous aurons le concert de GCS Family avec comme artiste invité, Jonathan Nelson. N'oubliez pas, vous pouvez venir en famille, en couple ou tout seul, hein, sans problème, que tu sois jeune ou bien plus grand. Voilà, tu peux venir, tu vas t'amuser, festoyer avec nous, chanter avec nous, danser avec nous dès 19h30. Voilà, je laisse Rodrigue. Voilà, oui. vous pour euh, parler des tickets. Bah, les tickets sont vendus euh, à CLC et, mmh. et sur Olmol, Sur Olmol aussi. Et puis voilà. Et sur place aussi. Et voilà. Olmol, voilà. euh, c'est en ligne. Oui, C'est ça. ça. Alors, il tape holmol.com, c'est ça. C'est ça. Oui. Et ensuite, la librairie CLC, c'est ça. Où se la trouve la librairie? à tapitre. tapitre. La librairie CLC à tapitre. Voilà. Et euh, pour euh, près voilà. de l'ancien tribunal, euh, pour... euh, toute information donc serait à, à prendre au 06 91 24 04 95. Voilà, et n'oubliez pas la masterclass du 27 euh, à 10h qui sera aussi animée par Jonathan Nelson. Par contre, là, les places sont limitées, donc d'où l'importance voilà. de prendre adage au téléphone, téléphoner pour avoir des informations. Sinon, le grand rendez-vous de cette semaine, fin de semaine, dit, fin de ouais. semaine de ce mois de novembre. C'est à 19h30, le 26 novembre à 19h30 au Palais des Sports, Laura Flessel. Les, le, les tickets s'envoleront en entre 40 euh, sur place et 35, 35. en pré-vente. C'est ça. C'est raisonnable. C'est vraiment raisonnable. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. coup. Allez-y, n'hésitez surtout pas à le faire. Allez-y. Hein, en concert, en, gros, en gospel comme ça, en gros groupe comme ça. Non, ça c'est cadeau. Cadeau de fête de, de fin d'année hein, à l'avance. Merci en tout cas, Kélia. Merci, Rodrigue. Merci, euh, Monique Ange. Merci à cette belle famille euh, de choristes. Hein. GCS äh, Family. GCS Family. family. Yes. Yes. GCS Family. Donc, ah, merci. Don. Euh, <rires> je suis le son, je suis le, le Je suis le don. Je suis le Je suis le Je suis le je me rappelle, quand euh, je les ai reçus pour la première fois, ils ont fait, même les on-là, mais ça n'a pas bougé. <rire> en tout cas, merci beaucoup, Murphy. Merci à vous de nous avoir suivis. Et euh, vous aurez donc euh, des rediffusions, si vous n'avez pas pu voir cette première émission. Je vous embrasse, mes chéris, et bien bon vent à cette... Euh, merci à vous. Euh, merci. ...cette belle journée de samedi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.